Wesh wesh les amis, alors vous l'avez sûrement en tête, euh, là vous avez sûrement vu les images de chemises, euh, les pleurnicheries des uns et des autres, mais on va quand même vous remontrer l'extrait, hein, parce qu'ils sont quand même bien foutus hein, les mecs de chez Air France. Son collègue, responsable des ressources humaines et de la politique sociale, vient de subir le même sort. Donc vous voyez, euh, c'est violent. C'est pas tous les jours qu'on voit des types gambader, grimper des, des clôtures et surtout à moitié à poil. C'est un projet assez rarement vu. Et donc c'est normal que ça choque. Hein. C'est quand même pas toujours qu'on voit des types flipper, flipper leur race. Et... Alors le 7 août 2015, la chaîne Osons Causer a publié sur YouTube une vidéo à propos de l'affaire des chemises arrachées sur deux salariés d'Air France, respectivement le directeur des ressources humaines et le responsable du service Long Courrier. Je souhaite revenir sur cette vidéo que je viens de découvrir car 10 points, selon moi, posent question. Il m'a paru de mon devoir d'y répondre dans un but pédagogique du point de vue du droit du travail. Quand on est patron de boîte, bah, des fois on peut avoir envie de virer des salariés. Hein, ou parce qu'il branle le que dalle, ou parce qu'on n'aime pas sa gueule et qu'on veut le virer. Et dans les deux cas, qu'on trouve des motifs parce qu'il ne fout rien ou qu'on n'en trouve pas, la loi prévoit de pouvoir le virer. Par exemple, là très récemment, ils ont modifié les conditions de licenciement et maintenant c'est une amende. Premier point, de quoi parle-t-on la nouvelle loi dont il est question est la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi Macron. Cette loi contenait 308 articles. Une des dispositions de cette loi était de plafonner les indemnités que perçoivent les salariés lors d'un licenciement qualifié de sans cause réelle et sérieuse par la justice du travail. Cette loi a été adoptée le 10 juillet 2015 et promulguée le 6 août. A cette même date... Le Conseil constitutionnel a invalidé certains articles de cette loi, dont ceux portant sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au moment du tournage de la vidéo d'Ozon Causer, cette disposition n'existait déjà plus. C'est juste une amende Non, ce n'était pas une amende, mais une indemnité, comme cela l'a toujours été. Même en remontant il y a plus de trente ans en arrière, il est toujours question d'indemnité. Une indemnisation compense à un préjudice. Une indemnité et une amende sont deux choses différentes. Une amende est un montant d'argent versé à l'État ou à une administration pour une sanction ou une infraction. L'indemnité, quant à elle, est à à la personne victime d'un préjudice, en l'occurrence le salarié. Quant à budgétiser, c'est pas nouveau. Même avant la loi de 2015, le coût maximal pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de plus de dix personnes était de six mois de salaire. Les salariés travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, c'était en fonction du préjudice subi, et cela ne dépassait jamais les six mois, même si le salarié avait plus de plusieurs décennies d'ancienneté. Les patrons ont le droit de faire un chantage sur site, ils ont le droit de faire un chantage à l'emploi, ils ont le droit de dire bah, où on ferme, ou euh, vous, euh, vous, vous devez travailler euh, en étant payé pareil mais vous travaillez plus, ou alors euh, vous, euh, vous, êtes payé, euh, vous travaillez pareil mais vous êtes payé moins. Et, euh, et ça maintenant euh, c'est consacré par la loi, l'accord de site prime sur le droit du travail. Deuxième point, faux encore, car ce n'est pas nouveau. En 2004, l'entreprise Bosch située à Vénissieux dans le Rhône avait demandé à ses salariés d'accepter de revenir sur les 35 heures, pourtant signées avec les syndicats pour travailler 36 heures. Le groupe allemand avait menacé les salariés de ne pas leur octroyer de nouvelles productions s'ils ne consentaient pas à une baisse des coûts salariaux de 12 par le biais de suppression des jours de RTT, d'un gel de salaire, de la diminution de l'indemnisation des heures de nuit, mais aussi par une augmentation des cadences et 400 suppressions d'emplois. Deuxième exemple, Continental à Clairoir dans l'Oise en 2007. Pour rendre plus compétitive, selon elle, l'une de ces deux usines françaises d'optimatique, le groupe allemand Continental, qui détient également des usines en Allemagne, au Portugal, en République tchèque, propose fin 2006 à ses salariés de passer aux 40 heures par semaine en échange d'une légère augmentation de salaire. Les négociations s'enlisent, la direction menace de couper les investissements puis de fermer le site. L'accord est signé et l'entreprise fermera quand même ses portes en 2010, trois ans après. La délocalisation a eu lieu. Et donc on voit que les patrons, euh, normalement, euh, la loi leur permet de faire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui est de leur volonté. Et c'est exactement ce qu'ont fait euh, les DRH d'Air France et les patrons d'Air France. Ils font un plan social et tout ça est parfaitement légal. Donc euh, c'est parfaitement légal et compréhensible. On peut comprendre que euh, le propriétaire d'un appartement veuille le récupérer. On peut comprendre qu'un patron euh, puisse euh, parfois se séparer des salariés euh, qui ne branlent rien ou qui ne lui reviennent pas. En, en un sens, c'est tout à fait légitime. Le... Troisième point, faux. Il n'est en rien légitime de pouvoir licencier un salarié si sa tête ne revient pas au patron. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Rien dans le Code du travail ni dans la jurisprudence n'autorise un licenciement au motif que la tête d'un salarié ne reviendrait pas au patron. Accepter cela reviendrait accepter de licencier un salarié en fonction d'un motif discriminatoire. Et là, si on analyse bien, il euh, ben, y a pas mal d'études qui montrent que oui. Parce qu'on est dans un contexte de chômage de masse, euh, où la précarité elle, augmente, augmente, augmente. Là, on est à plus de 85% des embauches qui sont ou en CDD ou en intérim. Et il y a de moins en moins d'embauches. Quatrième point, vrai et faux. Alors, vrai. De début 2000 à fin 2012, l'ensemble des intentions d'embauche de CDD et des missions d'intérim est passé de plus de 89% à 91, près de 92% au quatrième trimestre 2012. Ce sont des sources subjectives et non partisanes issues du ministère du Travail. Mais, faux En 2012, 87% des salariés du secteur concurrentiel ont un contrat de travail à durée indéterminée, 3% sont intérimaires et 10% sont en contrat à durée déterminée, ce qui signifie quand même que 87% des salariés sont en CDI. Alors il y a apparemment un paradoxe. D'où cela vient-il Ça vient du fait qu'un salarié précaire travaille en CDD ou en intérim avec des contrats très courts, renouvelables un grand nombre de fois. Il y a donc plus d'embauches, mais en CDD, plusieurs fois. On examine bien, et là on n'arrête pas de, décri... de, détricoter, euh... de détricoter plein de droits sociaux. Et... Cinquième point, vrai et faux. Plusieurs lois ont été votées, ne serait-ce que lors du mandat du président Hollande, avec les lois Rebsamen, Macron et El Khomri. De ces lois, comprenant plusieurs dizaines d'articles, les modifications sont favorables aux salariés, comme par exemple la reconnaissance de pathologies psychiques. D'autres sont neutres, car étant de simples éliminations d'ambiguïté ou de transcription dans la loi d'une jurisprudence bien établie. D'autres, en revanche, sont négatives pour les salariés comme la réduction de la consultation et d'information du comité d'entreprise, réduisant le rôle de ce dernier à celui de simples spectateurs. On peut citer aussi la validation d'accords d'entreprise par de simples salariés mandatés, ceux-ci étant soumis à l'employeur par le lien de subordination. Et euh, l'Union européenne, c'est pas directement euh, le droit français, c'est pas directement qui est fort en France. Sixième point, le droit européen, c'est pas le droit français qui est fort en France. Alors déjà, j'ai du mal à comprendre cette phrase. Bon, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il existe une situation qui se nomme la hiérarchie des normes. Le principe, c'est le droit international, le droit externe, prime sur le droit français, qu'on appelle le droit interne. Alors en découlé, un principe, c'est qu'on ne pouvait déroger aux normes que d'une façon plus favorable aux salariés. Par exemple, plus la norme est réduite, c'est-à-dire la réduction au seul droit du travail, voire au secteur d'activité, voire à l'entreprise, plus est favorable aux salariés. Enfin, c'était le principe. Les premières dérogations ont lieu en 2004. Et le droit qui protège les petits et qui empêche les petits d'être violents, c'est très simple, il s'appelle le droit social, le droit du travail, la protection sociale. Et c'est exactement tous ces droits-là qui se font détricoter par nos Charlie. Septième point, en effet. Le droit du travail et le droit de la protection sociale, qui comprend la retraite, la sécu, l'assurance maladie, le chômage, sont les deux éléments constituant le droit social. Et, et à force de les détricoter, bah, qu'est-ce qui se passe Les gros ont de plus en plus de moyens légaux de faire valoir leurs intérêts et ces moyens légaux bah, ont des conséquences néfastes et violentes pour nous tous et donc les petits euh, sont dans un merdier de plus en plus merdique et deviennent de plus en plus euh, acculés, pris à la gorge puisqu'ils sont de moins en moins protégés et donc les petits deviennent violents. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va les foutre en tôle Ouais, super On... Huitième point, c'est ce qui a failli se passer avec les salariés de Goudier qui était poursuivi par le procureur, c'est-à-dire un magistrat non indépendant du pouvoir selon la Cour européenne des droits de l'homme. Je faire passer dans notre vidéo la nécessité l'urgence de défendre notre droit social, de défendre notre protection sociale, de défendre le droit du travail. Neuvième point, on ne peut défendre que ce que l'on connaît. Il appartient aux salariés d'apprendre ce droit qui conditionne leurs conditions de travail pendant 40 ans. Sachez que certains syndicats forment leurs syndiqués qu'on voulait faire passer c'est cette espèce d'ordre implicite de notre république qui fait que la violence et eh ben c'est toujours le fait des petits et que quand la violence est le fait des gros comme avec la FNSEA et eh bien à perché il leur arrive rien Donc... dixième et dernier point Et alors c'est là la différence il n'arrive rien ou pas grand chose quand ce qui arrive se déroule à l'instigation d'une institution comme un syndicat agricole ou de salariés à l'inverse les salariés qui ont déchiré les chemises ont agi en dehors de tout environnement syndical structuré. Comme disait le procureur lors de son réquisitoire, ça n'est pas une opération syndicale, c'est une opération de casseur de voyous. Pour le parquet, la manifestation montée en marge de la réunion du comité d'entreprise avait dérapé en raison d'un effet de meute, d'une transe collective, que les organisateurs n'avaient pas anticipé. Plusieurs syndicalistes, pressentant le danger potentiel de ces agressions, avaient même tenté de s'interposer entre les deux DRH et la foule. À propos de cet effet de meute et de trans collective, il est utile de connaître les méfaits des groupes humains incontrôlés, car incontrôlables. Un excellent livre, celui de Gustave Lebon, La psychologie des foules. En conclusion, c'est une analyse qui présente de manière rapide la loi dite « Macron », sans entrer dans le détail et sans avoir une maîtrise du sujet. L'analyse de raison causée n'est en soi pas mensongère et le parti pris pro-salarié est largement assumé. Cette vidéo est non monétisée. Si vous avez des questions ou tout simplement un avis différent, les commentaires sont ouverts.